Dans cette chaîne, vous trouverez des gameplays sur PC, Android et PlayStation 3, des tutos sur PC, Android et d'autres, des cracks. Et oui, nous vous préparons des cracks spécialement pour vous. Et encore plein d'autres choses en réserve. Yo tout le monde, c'est et Dans cette chaîne, je ferai des tutos, des cracks et des gameplays sur PC et Android. Quelquefois sur PlayStation 3. Bonjour à tous, c'est Enzo. Moi, je ferai des gameplays, et des tutos sur PlayStation 3 et sur Android. Hello les gens, c'est Adjulmo. Dans cette chaîne, je ferai des gameplays sur des jeux Android. Donc on Donc, te on dit, dit à, à la prochaine, prochaine. Que... et surtout, surtout abonne-toi